Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je, je voulais vous parler de ce livre « Peut-on se libérer des esprits impurs ?» euh, Un guide pratique vers la délivrance, donc c'est de Monseigneur Tourniol Clos. Et je voulais aussi, dans une deuxième vidéo, j'enchaînerai avec aussi ce livre pour se défendre du malin euh, Donc c'est un prêtre exorciste qui, qui a rédigé le livre donc les deux livres ont le même plan. En fait, il y a, y a une partie théorique et une partie prière. Et euh, la partie prière, c'est pratiquement plus de la moitié du, des deux livres. Donc je vais commencer donc par ce livre. Euh, « Peut-on se libérer des esprits impurs ?» euh, que je vous invite vraiment à, à acheter parce que euh, voilà y a, y a, c'est surtout pour les prières. Là, je vais vous synthétiser un peu la, la partie théorique. Donc, il y a des, là, sur ce livre, c'est des questions-réponses. Donc, quels sont les péchés qui ouvrent les portes aux esprits impurs Les péchés mortels ouvrent les portes aux esprits impurs. Des portes peuvent-elles être ouvertes par des péchés non personnels Certainement. Si les parents ont pratiqué ou pratiquent encore la magie, s'ils appartiennent ou ont appartenu à des sectes sataniques comme la franc-maçonnerie, s'ils ont consulté des voyants, marabouts, féticheurs, gourous ou mages, <coughs> ou encore introduits chez eux ces personnages douteux, accepté leur talisman, leur gris-gris, des guérisseurs argants de dons hérités ou non, agissent parfois même à a reçu un vrai sorcier se livrant à la magie, si l'on est, si est victime de jalousie, de rancune ou de désirs impur volontaires, Notez que toute mauvaise pensée non combattue, les nôtres aussi, porte par elles-mêmes de terribles conséquences, mais encore davantage si elles sont accompagnées de malédictions, de blasphèmes ou de sorcellerie. Et enfin, euh, des portes peuvent être ouvertes si l'on est objet <coughs> d'un maléfice. Y a-t-il d'autres causes qui peuvent ouvrir des portes Eh bien, certaines circonstances de la vie euh, sont à l'origine de blessures dont l'ennemi peut profiter pour essayer de s'infiltrer. Par exemple, une grande peur, une grande peine, un grand choc. La plupart des esprits impurs qui ont ouvert la porte à d'autres esprits impurs ont profité de problèmes relationnels des enfants avec leurs parents. Il faut protéger les enfants dont la fragilité n'inspire aucune pitié au démon. Et aussi la suggestion diabolique. Le démon peut provoquer une faille pour entrer en suggérant à la personne qu'elle doit hériter d'une maladie par exemple du cancer, de la faiblesse cardiaque ou de la dépression de ses parents. Il faut absolument rejeter cette suggestion. Alors, quelle part de l'homme le démon peut-il investir Donc les démons n'ont pas accès direct sur les facultés supérieures de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté, grâce auxquelles l'homme peut s'unir à Dieu. Mais ils peuvent influer sur elle par le moyen de la sensibilité, en pesant sur la mémoire, l'imagination et et surtout l'affectivité, qu'ils peuvent infiltrer, pervertir et même envahir en tout ou en partie. Ils peuvent en outre habiter le corps de l'homme. Si avec le temps ils provoquent en eux et sur leur entourage des dégâts considérables, hostilité, dispute, incompréhension, il n'en demeure pas moins que ces esprits impurs n'ont aucun droit sur les enfants de Dieu <coughs> et ne sont que des intrus indésirables. Comment échapper à ces tourments On peut échapper aux tourments diaboliques les plus graves, même aux maléfices destinés à provoquer la mort, si l'on mène une vie chrétienne fervente, basée sur la prière du cœur, l'assiduité à la sainte messe, la réception fréquente des sacrements, surtout la confession et l'eucharistie, et la direction de conscience si l'on se protège du démon en ayant l'horreur du péché et de l'occasion de pécher, si l'on résiste à la tentation, si l'on évite le péché mortel ou que l'on s'en repente sincèrement tout aussitôt. Et enfin, si l'on pratique le combat spirituel. Quels signes peuvent laisser supposer qu'une personne est victime d'esprit impur les signes les plus clairs peuvent être ramenés à trois selon qu'ils affectent. La tête, l'estomac et l'aversion au sacré. La tête, migraine continuelle ou fréquente, insomnie, cauchemar, peur nocturne, fatigue excessive au lever, dégoût de tout, tristesse sans cause, angoisse incoercible. Sur l'estomac, difficulté à digérer météorisme, colite, pesanteur, anorexie mentale ou boulimie nerveuse, tentative de vomissement non suivi d'effet ou libération par vomissement d'écume blanchâtre. L'aversion au sacré, difficulté ou impossibilité de prier, fatigue, somnolence, bâillement réitéré pendant la prière, désagrément à se trouver dans un lieu saint, évanouissement et pour empêcher la vie spirituelle. Existe-t-il d'autres signes qui peuvent déterminer, déterminer chez une personne ou dans une famille le besoin de délivrance Oui, quand on est confronté à des problèmes qui accablent et dont il semble impossible de voir la fin. <coughs> Ces problèmes qui s'ajoutent les uns aux autres peuvent porter sur les émotions, l'esprit, l'élocution, euh, l'impureté, les addictions, la santé, le dos, les accidents, le travail, les ressources, les et les martiales, la descendance. Donc les émotions... Inquiétude, dépression, colère, haine, peur, obsession, jalousie, avidité, tristesse, isolement et autres troubles qui surgissent brusquement, se reproduisent périodiquement ou même peuvent persister. L'esprit. Confusion, indécision, perte de mémoire, temporisation, doute, impossibilité de se concentrer, pour, par exemple pour étudier ou passer des examens. L'esprit. L'esprit. Euh, L'élocution, blasphème, critique incessante, moquerie, cancan, bavardage, mensonge, indiscrétion. Et enfin, sur les sixième et neuvième commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, l'impureté sous toutes ses formes, en particulier contre nature. Les addictions, tabac, alcool, drogue, médicaments. La santé, souvent les médecins ont du mal à établir un diagnostic et les médicaments ne font aucun bien ou provoquent des effets secondaires parfois catastrophiques. Notez que si beaucoup de maladies sont dues à des esprits impurs, toutes sont exacerbées par eux. C'est pourquoi il y a une relation étroite entre délivrance et guérison. Le dos. Le mal de dos est souvent signe qu'on a des démons des maléfices. Les accidents, dont la succession a quelque chose d'étonnant. Le travail et les ressources, qui périclite. Les fiançailles et le mariage, qu'on n'arrive pas à concrétiser. La descendance, il semble qu'il n'y ait pas d'explication ni de raison médicale au fait qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant. Se présentant ou ensemble ou séparément, ces signes peuvent indiquer que le démon a pris sur nous une certaine influence. Un lien a été noué entre lui et nous, créant un obstacle, une influence négative, un empêchement qui brime notre liberté d'enfant de Dieu. Quelles pratiques sont à l'origine de liens maléfiques réclamant d'être tranchés par la prière de libération donc l'avortement, que l'on ait pratiqué soi-même, conseillé à d'autres ou auquel on a participé de façon active. L'appartenance à la franc-maçonnerie, un contact quelconque avec les sectes. Par exemple, si des parents appartiennent ou ont appartenu à la franc-maçonnerie, au New Age, qui prône une religion universelle et intègre la plupart des pratiques occultes. Les techniques orientales, le Tai Chi Chuan, le qigong, le Reiki, le Yoga, le Hatha Yoga, le Zen la méditation transcendantale, etc., etc. Les fausses religions ou les religions extrêmes orientales, comme celles qui sous tend les arts martiaux, il y a pour le chrétien, outre celui de tomber dans le syncrétisme, le grand danger de l'anéantissement complet de la personnalité au profit des esprits impurs. Des médecines d'origine extrême orientale, comme l'acupuncture, les moxas et la diététique chinoise, elles s'inspirent en effet des principes de la magie taoïste, certaines méthodes d'acupuncture chinoise reposent même sur des conceptions astrologiques inféodant l'esprit humain. Et enfin, les sciences occultes, la magie noire, la magie blanche, le spiritisme, la divination, la voyance, la superstition, les recettes ou préparations occultes, la fréquentation de lieux empoisonnés. Peut-on se délivrer soi-même des esprits impurs Certainement, puisque Jésus l'a promis lui-même à tous les chrétiens quand il dit « Ceux qui croiront chasseront les démons en mon nom ». Les quatre phases du processus d'autolibération. 1. L'identification des mauvais esprits. 2. L'abjuration, c'est-à-dire le renoncement. 3. L'expulsion. 4. Fermeture des portes. Comment identifier les mauvais esprits qui nous malmènent on, on commencera par demander à l'Esprit Saint de nous éclairer pour les discerner. On examinera les symptômes de présence maléfique en nous et autour de nous. On cherchera les portes ou les voies de passage qui leur ont permis d'entrer. Et enfin, les cibler le mieux possible, on les nommera par les fonctions. Par leurs fonctions. Exemple. Esprit de dispute, esprit de maléfice, de voyance, esprit de tristesse, de dépression, esprit de migraine, esprit de maladie, Esprit d'impureté, esprit de cauchemar, esprit de dépendance, etc., esprit d'alcoolisme, etc. En quoi consiste le renoncement C'est la manifestation extérieure du repentir intérieur d'avoir offensé Dieu en matière grave. Ce repentir s'exprime par un acte de renonciation ou encore d'abjuration ou rejet, au nom de Jésus, de la faute que l'on a commise ou de celle dont on a été victime. Cet acte a pour effet de détacher les démons qui ont profité de certaines brèches pour s'accrocher et s'introduire et en quelque sorte de les déraciner. On peut le formuler tel que nos parrains et marraines l'ont fait à notre baptême. Au nom de Jésus, je renonce à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Il est conseillé de renoncer nommément aux différents esprits qu'on aura identifiés et aux fautes qu'on a commises. Comment formuler cet acte de renoncement En prenant en main un crucifix, avec lequel on tracera sur soi de grands signes de croix, on dira et même répétera plusieurs fois, « En votre nom, Jésus, je renonce au péché et à toute l'influence des forces du mal sur moi, quelle qu'en soit l'origine. Je, je veux renoncer en particulier à l'esprit de voyance, l'esprit de maléfice, l'esprit de magie, l'esprit de divination, etc. Je renonce aussi aux esprits des voyants que j'ai consultés, ou que mes proches sont allés voir. Et en général, à tous les esprits susceptibles d'avoir créé un lien maléfique. Donc il ne faut pas hésiter à insister, à répéter sans cesse, « Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de tristesse, de confusion, d'abattement, etc. » Selon le malaise qu'on éprouve à ce moment, et lui ordonner avec autorité de s'en aller sous la croix. Comment expulser les démons qui nous assaillent Il faut prier notre Père du Ciel, de tout son cœur, de bien vouloir nous délivrer des esprits impurs. Priez aussi la Sainte Vierge, les saints et les anges, en particulier l'archange Saint-Michel, de nous aider dans ce combat. On se débarrassera de tous les objets maléficiés qui attirent et maintiennent les esprits impurs dans les lieux que nous habitons. Il faudra brûler ou jeter dans l'eau courante et avec une prière et l'aspersion de celles exorcisés et doménites, talisman. « Amulette, fer à cheval, œil contre le mauvais œil, Bouddha, masque ou statuette de divinité étrangère, également tout objet donné par des personnes mauvaises ou douteuses, même s'il s'agit d'objets de piété, images, statue. »« On coupera les liens en disant avec foi, au nom de Jésus et par les mérites infinis du sang versé pendant sa passion, je coupe tous les liens cachés, je coupe en particulier tous ceux qui, sont, qui ont pour origine. » la consultation des voyants, la superstition, la magie, les, mal... les maléfices, le spiritisme, tout lien avec tel ou tel sorcier, que l'on nommera s'il se peut, et avec les esprits qui l'inspirent. On leur ordonnera de s'en aller à haute voix en les nommant par leur fonction, et on dira avec autorité, « Au nom de Jésus, par mon saint baptême et ma confirmation, esprit de maléfice, etc., de jalousie, d'impureté, de colère, etc., d'alcoolisme, je t'ordonne de t'éloigner de moi, ou, de, de, par exemple, euh, ou de, de mes parents, etc., de, de nommer les personnes, et d'aller sous la croix. Ou encore, au nom de Jésus et par mon saint baptême, que disparaît de ces maisons tout esprit impur. Jusqu'à la disparition complète des symptômes, on multipliera les prières de libération sur soi ou pour les autres. On utilisera en permanence les sacramentaux, tels que le sel, l'eau, l'huile, les cierges et l'encens béni par un prêtre avec les prières de l'Église, c'est-à-dire exorciser. Il faudra enfin refermer les portes. Mais comment En les scellant dans le sang de Jésus. On pourra dire simplement, « Je me plonge dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je ferme tous les points de mon corps par lesquels les esprits impurs ont pénétré ou cherchent à le faire. Que coule sur moi, Seigneur, votre sang précieux, qu'il me purifie de tous ces maux et de toute trace de péché. Comment cicatriser les blessures ou les traumatismes qui ont permis aux démons d'avoir prise sur nous En disant par exemple, je dépose dans le cœur de Jésus toutes ces blessures, ces peurs, ces remords qui ont été à l'origine du traumatisme physique ou psychique qui a permis à l'ennemi de s'infiltrer et de créer des liens. En récitant avec foi des prières de guérison intérieure, en priant pour nos parents et nos ancêtres qui peuvent avoir besoin du pardon de Dieu. Peut-on obtenir la délivrance pour d'autres que soi Évidemment, on peut de la même façon délivrer ceux que l'on aime, à condition toutefois qu'ils soient bien disposés, c'est-à-dire qu'ils s'efforcent de vivre en bon chrétien, se confessent régulièrement et communient en état de grâce. Y a-t-il des causes qui peuvent bloquer ou même empêcher la délivrance Le refus de pardonner à qui nous a fait du mal, le regret insuffisant de ses propres péchés L'absence de conversion profonde, un péché grave non confessé, par exemple euh, une interruption volontaire de grossesse, un adultère, etc. L'oubli dans son cœur et auprès de Dieu d'un enfant qui n'a pas vu le jour, avortement ou fausse couche, la persistance de la magie de la part des sectes diaboliques. Si les troubles persistent ou évoluent anormalement, y a-t-il un autre moyen on pourra s'adresser à un prêtre qui utilisera les exorcismes de l'Église pour déstabiliser, découvrir, déraciner et chasser les esprits impurs. Il pourra dire d'autres prières comme il pourra reprendre au pro le processus ci-dessus ci indiqué avec les mêmes injonctions. Au nom de Jésus, je coupe, je tranche, je chasse, je mets dans son sacré cœur, j'ordonne que soit brisé tout maléfice, etc. Mais le faisant avec autorité de son sacerdoce, il dira... Je le fais par mon pouvoir sacerdotal et par ses mains qui touchent chaque jour le précieux corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La collaboration de la victime était nécessaire pour arriver à la délivrance. Elle n'est pas seulement nécessaire, elle est tout à fait indispensable. Cette, colla cette collaboration consiste principalement en une authentique conversion du cœur, accompagnée d'humilité, d'ouverture et de confiance vis-à-vis -vis de son directeur de conscience et ou du, du prêtre qui l'aide dans sa délivrance. Le retour à une pratique religieuse sérieuse et assidue, avec si possible l'assistance à la messe quotidienne, une profonde détestation de l'offense faite à Dieu. Attention, on ne doit pas envisager la délivrance comme le moyen d'être délivré de ses problèmes. Ce n'est que le vrai repentir qui ôte aux esprits impurs, tout, tout droit légal de demeurer. La confession sac sacramentelle. Il faudra s'accuser non seulement de ses péchés, mais encore des fautes graves dont on pouvait ne pas avoir conscience jusque-là. Le pardon accordé à ceux qui nous font ou qui nous font nous ont fait du mal. La prière à Dieu de bien vouloir nous libérer, surtout le Saint-Rosaire quotidien. Très important, hein, le Saint-Rosaire. C'est l'âme euh, absolue, euh, l'âme fondamentale du chrétien. L'abandon à la volonté divine. Il faut savoir que le Seigneur dé désire notre délivrance encore bien plus que nous. Si elle tarde, c'est qu'il a ses raisons. Le courage et la détermination à mener le combat spirituel et en invoquant souvent le nom de Jésus pour éloigner les mauvais esprits qui nous dérangent et son sang pour être guéri de nos blessures. On aimera à répéter inlassablement cette puissante invocation. Seigneur, faites couler votre sang sur notre âme pour la fortifier et la libérer sur ceux qui font le mal, pour les rendre impuissants et les convertir, et sur le, sur le démon pour le terrasser. Après sa délivrance, comment se comporter On sait par l'évangile que le démon n'abandonne jamais sa proie sans chercher à revenir avec cet autre esprit plus méchant que lui. Il faudra donc maintenir les portes fermées en n'acceptant plus de tomber dans le péché, se tenir sur ses gardes pour se protéger d'imprudence, qui pourrait être fatale. Il faudra aussi que la maison, notre âme, soit toute pleine de la présence de notre Seigneur et de sa très sainte mère. Il est clair que si Jésus et Marie ont dans notre cœur et dans notre vie toute la place qui leur est due, les démons ne pourront jamais plus rentrer chez nous. Enfin, s'efforcer d'accepter toute souffrance en esprit d'expiation et de réparation pour les péchés commis. Comment se conserver dans l'intimité de notre Seigneur Pratiquer l'exercice de la présence de Dieu. Aimer le silence et entrer souvent en soi-même pour y retrouver Jésus. Lui dire que nous l'aimons et que nous voulons l'aimer davantage. Prendre un soin particulier de nos actions de grâce après la sainte communion en les faisant à genoux si possible. À la prière du matin, se souvenir de la résolution pratique prise à l'issue de la dernière confession. Prier avant et après les repas. À la prière du soir, ne pas oublier de faire son examen de conscience. Aimer à prier Dieu simplement pour le louer, le remercier, et pas seulement pour lui demander quelque chose. Le retrouver chaque jour par la méditation de sa parole dans la Sainte Écriture, Ancien et Nouveau Testament. Le rencontrer fréquemment au Saint-Sacrement de l'autel, notamment pour les heures d'exposition de la Sainte Eucharistie. Ne pas nous contenter de lui dire que nous l'aimons, mais aussi que nous l'adorons. Acceptez bravement les croix de chaque jour, car il faut bien savoir que quand Jésus entre vraiment dans notre intimité, c'est pour nous faire l'honneur de sauver les âmes avec lui, et comme lui, c'est-à-dire à travers les croix. Encore quelques recommandations pratiques pour repousser les attaques des esprits impurs. Aimez beaucoup la très sainte Vierge et lui prouvez par la récitation du très saint Rosaire dont on aimera méditer les mystères joyeux, douloureux, lumineux et glorieux. « Se recommander souvent à son ange gardien et au saint dont on porte le nom. Ne pas oublier saint Michel qui a, vécu le démon, qui a vaincu le démon dans le ciel et saint Joseph qui appelait terreur des démons. S'instruire de sa religion, notre foi est comme le feu qui éclaire, réchauffe et brûle. Mais comme le feu, si l'on ne l'alimente pas, elle s'éteint et ne remplit plus sa fonction. <rire> » « Ne laissez jamais, et pour aucun motif, ne laissez jamais personne nous imposer les mains sur la tête. » Il n'y a que les prêtres qui ont les mains consacrées qui, qui peuvent le faire. « Recommandation particulière aux femmes d'être toujours correctement vêtues avec décence et modestie. <cười> les femmes qui se dénudent pour suivre la mode ne devraient pas ignorer que les démons, mettant à profit les regards qu'elles provoquent par leur tenue, S'attache à elle avec une cruauté égale à celle des démons de la jalousie, du mauvais œil ou des maléfices. Un piège à éviter absolument. Se montrer en permanence négatif ou critique et symptomatique de forte influence démoniaque. Il faut fuir toute fixation de ce type pour s'efforcer de voir toujours le bon côté des choses, être constructif et vivre dans une bonne confiance, dans une grande confiance en Dieu sortir de son égoïsme et pratiquer les œuvres de charité. Enfin, tout faire par amour, c'est-à-dire mettre dans tout ce que nous faisons le plus d'amour possible, la charité, qui consiste à aimer Dieu par-dessus tout et le prochain comme soi-même, déstabilise toujours le démon. Aimer comme Dieu le veut exerce sur les puissances des ténèbres une pression intolérable. Exemple pratique, une jeune fille dont la libération était au point mort a vu celle-ci se débloquer, le jour où elle a dit à Jésus, « Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. » Donc voilà, on arrive euh, à la fin de, de la partie euh, théorique. Donc Après, il y a toute une partie prière. C'est pour ça que je vous invite vraiment à, à acheter le livre euh, « Peut-on se libérer des esprits impurs ?» C'est aux édictions l'archistratège et ça coûte 13 euros. Donc pour conclure, nous n'avons pas à parler ici du Saint-Rosaire. Était-il nécessaire de rappeler ce que chacun sait La Sainte Vierge a attaché à sa méditation un nombre de grâces sans mesure. Dans le contexte du combat spirituel, le chapelet constitue l'âme absolue. Marie s'en sert comme d'une chaîne pour lier le démon, affaiblir son pouvoir diabolique et le rendre à la fin complètement inoffensif. C'est pourquoi chaque chapelet bien récité est un coup décisif porté à la puissance du mal. C'est une partie de son règne qui s'est fondant. L'on ne, ne, ne redira jamais assez ce qu'il n'existe pas de formule de prière plus ou moins forte. Ce qui rend la prière efficace, ce sont les dispositions intérieures de celui qui l'a fait. La pureté de son cœur, sa confiance en Dieu, son humilité, sa persévérance son abandon à la volonté divine et son désir de la gloire de Dieu, bien plus que celui de sa propre délivrance. La prière est toujours efficace, même si l'on n'en vérifie pas toujours le résultat. Faites dans la foi, la prière de délivrance incommode le démon, au point qu'il est dans l'obligation de céder du terrain et de libérer des pans entiers de l'Église. Euh, voilà... Euh donc rappel, un rappel général pour conclure. Euh, une bonne confession générale suivie de confessions régulières, la reprise d'une intense vie de prière et de sacrement, le pardon à ceux qui nous ont fait du mal et l'abandon de la rancune ôteront les obstacles et faciliteront notre délivrance. Jusqu'à disparition complète des symptômes, on continuera de faire des prières de libération. Dieu ne permet nos erreurs, nos péchés et leurs conséquences douloureuses que pour qu'on revienne vers lui et qu'on l'aime davantage. C'est pourquoi le plus souvent, ce n'est pas d'exorcisme dont on a besoin, mais d'un retour sincère à notre Père du Ciel, marqué par une profonde conversion du cœur. » Donc voilà, j'ai un peu synthétisé le livre, mais je vous invite vraiment encore une fois à, à l'acheter. Euh, je vais faire une deuxième vidéo rapidement euh, sur euh, ce, ce livre pour se défendre du malin, que j'invite aussi à acheter. C'est toujours aux éditions L'Archistratège, celui-là coûte 15 euros. Toujours une partie théorique, une partie prière, et euh, je, vous mets en lien, euh, je vous mets en lien de cette vidéo euh, le lien vers un site pour euh, compléter, approfondir et travailler aussi plus en détail euh, sur le non-pardon, sur, euh, sur vos blessures d'enfance, euh, sur, euh, sur vos relations malsaines qui vous entraînent vers le bas, il faudra aussi les couper hein, d'une manière ou d'une autre, à la fois physiquement et spirituellement. Euh, si vous avez des liens vers l'occulte, euh, des liens à l'occulte, si vous avez des... aussi pour analyser vos, votre héritage familial, parce que euh, nous héritons de, de, de problèmes générationnels. Donc voilà, je vous invite vraiment à, à regarder le site que je vous mettrai en description. A très vite, que Dieu vous bénisse.